Dans tout, tout le processus, j'ai été euh, une des personnes en charge de l'organisation logistique de l'événement, puis euh, de la structuration de l'équipe de travail, puis comment ça, ça fonctionnait, etc. Ça en un jour, pour moi, c'est une gigantesque excuse pour se réapproprier la ville, euh, pour créer des connexions entre les gens, pour réapprendre aux citoyens à se regarder à se parler à rentrer en communication euh, les uns avec les autres puis ça c'est quelque chose que je dirais que j'ai découvert graduellement au fur et à mesure du projet euh, pour moi ça en un jour c'est l'essence de 100 en un jour c'est la citoyenneté active c'est comment est-ce qu'on s'active en tant que citoyen c'est une moyen... c'est une c'est une plateforme pour explorer qu'est-ce que ça veut dire habiter en ville qu'est-ce que ça veut dire vivre ensemble euh... ce genre d'affaire là et Graduellement, au fil du processus, ce qu'on qu a découvert, c'est que euh, les gens qui venaient nous voir, qui étaient intéressés par ce projet-là, le plus grand besoin qu'ils avaient, finalement, qu'ils exprimaient, c'était le besoin de se connecter à d'autres personnes. Quelque chose qu'ils auraient pu faire dans leur quotidien, mais que pour une raison ou pour une autre, pas, ça ne fonctionne pas. Et il leur faut une excuse. Il faut une technologie, ça peut... une technologie c'est dans un sens très très bas, ça, ça peut être un, un bout de papier qu'on échange avec un étranger, ça peut être une, comme on a vu des, des gens qui donnaient des missions dans le métro, aujourd'hui c'est tout à fait ça. Mais ça prend cette excuse là, puis ça prenait 100 en un jour pour pouvoir le réaliser. Donc pour moi c'est ça, 100 en un jour c'est l'essence de 100 en un jour, c'est ça, c'est créer des connexions en s'activant en tant que citoyen. Je vais prendre ça sous l'angle de la participation citoyenne. Pour moi, engagement citoyen, citoyenneté active, etc., on parle beaucoup de participation citoyenne à travers ces, ces choses-là. Je pense que c'est un, un peu devenu un buzzword ces derniers temps. Tout le monde parle de participation citoyenne. Euh, c'est une autre chose que le, ce, ce, ce projet-là m'a amené à réfléchir là-dessus. Moi, je suis dans une position un peu spéciale parce que je ne suis pas citoyen. Je ne suis pas un citoyen dans le sens où je n'ai pas le droit de vote, par exemple. Mais...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 Et, euh, et ça passe par des espaces de participation, d'expression, des espaces où on peut exprimer des choix en, en votant, par exemple. Mais ça passe aussi. Je trouve que c'est très important d'avoir des espaces d'action où on peut justement se réapproprier la ville par le jeu, par, en créant des, en, en, en, agissant concrète, en agissant concrètement sur les problématiques qui nous touchent. puis ça, c'est moi, c'est ça l'essence de la citoyenneté active. C'est l'action. C'est vraiment passer au-delà du verbe, passer au-delà de la discussion, qui souvent, particulièrement à Montréal, ça, ça tourne beaucoup autour du chialage quand même. On aime, beaucoup, euh, on aime beaucoup pleurnicher contre le fait que oui, il y a des nids de poules, que oui, que bon Dieu, que la ville est, est laide, etc. Mais on ne se sent pas nécessairement le pouvoir d'agir là-dessus. Puis sans un jour, pour moi, c'était le, le moyen de, de reconnecter de faire redécouvrir aux citoyens qu'ils ont ce pouvoir d'agir là sur leur ville, puis découvrir la jouissance qu'il peut y avoir avec ça. Euh, puis je pense qu'il y a beaucoup d'actions qui ont eu lieu aujourd'hui, qui, qui ont permis de, de vraiment de, de se reconnecter à cette jouissance du vivre ensemble, puis d'agir pour sa ville. Donc c'est ça pour moi la citoyenneté active, c'est vraiment c'est l'action. Petite, grande, connectée à un rêve, connectée à quelque chose qui vient du cœur. C'est ça. Mmh. pour moi, c est, c est, moi, je trouve que c'est super complexe comme question, que tu me poses ça là, euh, la première chose qui me vient à l'esprit quand tu me poses cette question-là, c'est l'environnement. Puis l'environnement, c'est pas, euh, pas seulement la nature en ville, c'est le bâti, c'est euh, notre environnement humain, euh, c'est euh, les relations qu'on crée ensemble, c'est aussi, évidemment, c'est beaucoup, euh, beaucoup l'environnement naturel, mais... Oui, j'irai dans cette direction-là pour faire simple, extrêmement simple. Mais je trouve que c'est une question qui est beaucoup plus complexe que ça. Le, le bien commun, c'est aussi ce qui se prête à un espace de, de négociation aussi entre les gens. Ça, ça, je trouve ça très très important. Le bien commun, c'est quelque chose qu'on qu doit définir aussi ensemble. Dans la mesure où. Bon, tu sais, c'est comme. On a, on a toutes ces petites cases qui nous sont un petit peu. Euh, euh, envoyé par différentes institutions, différentes instances. Ok, ça c'est pour un bien commun, ça c'est un bien commun, etc. etc. Euh, Est-ce que le sol québécois est un bien commun On se pose beaucoup la question. Il y a la question de l'appropriation par des compagnies privées, d'à peu près tout ce qu'on peut trouver autour de nous. Euh, ça, ça pose un problème. Moi, ça me pose un problème philosophique. Donc, euh, J'ai un peu de mal à cerner ce concept-là, mais je le vis vraiment. que oui parce que euh, la ville en tout cas pour nous en tant qu'urbain la ville c'est le premier des biens communs c'est euh, cet, cet espace de négociation là qui devrait exister mais c'est ça c'est avec, avec tout ça qu'on expérimente à travers ce projet là c'est comme c'est ça permet aux, aux citoyens d'identifier comme ok c'est quoi le rêve c'est quoi mon rêve pour ma ville c'est quoi la question qui me qui me touche vraiment qui me brûle à travers mon expérience d'urbain que je sois un nouvel urbain ou que je sois quelqu'un qui a vécu à Montréal pendant 30 ans, c'est quoi qui m'interpelle Ça peut être quelque chose de positif, ça peut être quelque chose de négatif, ça peut importe. On a découvert aussi que pour les nouveaux arrivants, c'était à Montréal, c'était une plateforme idéale pour s'approprier la ville, parce que c'est comme, ok, qu -ce qu'est-ce qu que je veux découvrir Qu'est-ce qui m'intéresse de mieux connaître dans cette ville-là Le projet est devenu une opportunité aussi pour ces gens-là d'explorer qu'est-ce que ça pourrait être pour eux. Donc oui, pour moi, on est tout à fait dans cette, dans cette, dans cette thématique-là, ouais. Ça a été, euh, ok, ils ont été à plusieurs niveaux. Ils ont été au niveau humain, puis ils ont été au niveau matériel, évidemment. Euh... Puis les deux sont un peu, finalement, sont très reliés, sont reliés vraiment à travers la question de la mobilisation en particulier. Comment est-ce qu'on trouve des lieux comme celui-ci aujourd'hui pour faire un quartier général, un lieu central où les gens, les leaders d'intervention peuvent se retrouver, venir chercher du matériel éventuellement, pouvoir... Et puis, on a fait énormément de créatoires ici. On avait des ateliers de design à chaque semaine depuis le début du mois d'août, beaucoup se sont passés ici en fait, on a commencé ici, on en a fait, on est au centre d'écologie urbaine ici, pour, pour euh, formation, euh, on en a fait aussi dans d'autres endroits de la ville, mais ça c'était un, un enjeu ça, trouver les endroits où on pourrait faire ça, les endroits qui pourraient nous accueillir. Euh, puis là où ça rejoint la question de l'humain, c'est que euh, on fait ça sans ressources à la base, ça en un jour est une initiative complètement citoyenne, complètement bénévole qui repose sur un budget pratiquement nul, ok euh, donc comment ça peut fonctionner à partir de virtuellement rien. Puis c'est là qu'on a, euh, a découvert quelque chose de très très puissant, qui est l'économie de la générosité. C'est-à-dire que quand on a un besoin, si on ose le formuler, si on ose poser la question à cette communauté-là, on découvre qu'il y a des petits miracles qui arrivent. On avait besoin de... Bon, on a quand même... Euh, des on avait besoin de, de, de petits matériels pour, pour créer aussi, pour pouvoir donner aux citoyens l'opportunité d'identifier ces rêves-là, puis de les mettre, comme les mettre sur papier, puis les, les visualiser. Euh, on, a réussi à, on a réussi à aller chercher des commandites, pour aller chercher du papier, pour aller chercher du matériel, pour aller chercher ci, pour aller chercher ça. On a trouvé des lieux, on a trouvé... Euh, euh, même dans l'informel, entre les gens qui font, qui sont affiliés à ce projet-là. Un exemple, par exemple, c'est... Euh, on avait quelqu'un hier qui nous a dit... Moi, j'ai une idée, euh, j'aimerais faire le tour de toutes les interventions dans la ville en voleur. Et puis, euh, j'aimerais euh, filmer euh, mon trajet. Mais pour ça, ça me prendrait une caméra que je pourrais mettre sur mon casque, etc. Y a-tu quelqu'un qui a ça spontanément, deux heures après, il y avait quelqu'un qui offrait sa caméra pour pouvoir faire ce genre de choses-là. Et ça, c'est le genre de miracle qu'on a vécu pratiquement de manière hebdomadaire au fil des trois ou quatre derniers mois. Et ça, c'est vraiment ce que, ce que j'appellerais cette économie de la générosité-là. Ça, ça a percolé à tous les niveaux dans, notre, dans, dans le projet. C'est vraiment une, une, une richesse et un apprentissage euh, fabuleux qu'on va prendre avec nous. C'était une journée bizarre parce que je l'ai anticipé depuis longtemps sans vraiment savoir de quoi ça allait avoir l'air euh, pour moi quand on a commencé à travailler sur ce projet là c 5 octobre c'était un horizon vraiment très très lointain très très vague puis moi j'ai du mal à visualiser les choses de manière concrète comment ça va se passer etc aussi parce qu'il y a tellement d'accidents tellement d'imprévus qui peuvent arriver etc. Et euh, il y a eu à date absolument aucune embûche c'est euh j'ai beaucoup de gratitude pour ce qui s'est passé, parce que la raison pour laquelle il n'y a eu aucune embûche qu'on a, qu a rencontré aujourd'hui, c'est parce qu'on a une équipe qui est extrêmement solidaire, qui s'est auto-organisée, qui a pris les choses en main, qui a pris ses responsabilités, euh, et de manière complètement désintéressée. Il n'y a pas un de nous qui a fait une scène avec ce projet-là. On l'a fait pour la passion, parce qu'on on aime Montréal, on a ça à cœur, puis on voulait, je pense qu'on on voulait tous se prouver quelque chose, que c'était possible de le faire aussi, parce qu'on le voit, il y a énormément de cynisme euh, comme, comme de, de, autour de nous, c'est très difficile, on a l'impression que c'est extrêmement difficile de faire bouger des choses à Montréal, qu'il y a une inertie, qu'il y, y, y a quelque chose de très... de très... Euh, euh, de, de très Limite décourageant un petit peu là-dedans. Puis nous, on voulait justement s'inscrire en faux contre ça, en disant que c'est pas si compliqué de faire des choses grandes du moment qu'on est beaucoup à vouloir les faire. Puis, euh, et ça peut partir de, de petites choses, ça peut partir de... Certaines des actions, c'est des, des petits gestes, c'est pas grand-chose. Mais la force du nombre fait que ça a un impact. Euh, on a cette... On l'a senti euh, mercredi dernier quand on a fait se rencontrer tous les leaders d'intervention, il y avait une ambiance, il y avait quelque chose de très électrique dans la pièce parce que c'était la première fois que ces gens-là se rencontraient et puis se réalisaient que, oh wow, non, je ne suis pas tout seul à faire ce que je vais faire. Là. On est une armée, bon, une armée de sang, mais c'est déjà, déjà, euh, déjà assez pour lancer quelque chose qui va, qui va continuer. Puis moi, c'est vraiment ça que, que, que je veux, c'est que ce projet-là, il, il continue à vivre, qu'il devienne qui grandissent, qui, euh, qui, qui deviennent quelque part euh, une petite institution à Montréal, puis un jour on aura un sang tous les jours, plutôt que juste un sang en un jour. Donc euh, ouais. Donc euh, le bilan de ma journée, euh, je suis émerveillé, à date je suis émerveillé, et c'est pas fini, on va au mégaphone tout à l'heure, puis après on va pouvoir célébrer, euh, puis là euh, aujourd'hui c'est ça, j'ai l'impression qu'on n'en finit plus de célébrer, puis je veux juste pas que ça s'arrête. I'm mm you. -hmm.